Ah c'est bon, oh, yo salut tout le monde, bonjour à tous Alors on, on va vous présenter, enfin Jawad va vous présenter euh, sa strat La strat euh, qui vient de trouver là sur notre partie en hein, no power mob of the dead En gros euh, de base ce qu'on faisait c'est qu'on activait le piège ouais, On va faire ça en 5 minutes comme ça au ça va marcher ouais, ouais, ouais, ouais. Euh, De base on active le piège et on tue au mark 2 devant le piège Et, euh, et on, on bute les zombies, on réactive le piège et tout, tu peux passer Ouais. En fait il a trouvé une petite strat, c'est que euh, bah en fait il y a un spawn control au fond que euh, euh, moi c'est Echo ce qui avait montré. En soit du coup il a eu l'idée bah qu'on pendant, pendant la réactivation du piège et bah qu'on fasse euh, le spawn control ici, on les bute au mark 2 et on repart pour activer le piège du coup avec euh, tout un pack. Donc là en fait il y a tout un pack qui est derrière nous dans les trois fenêtres et un piège qui vient d'être prêt et du coup on les crame. En vrai, je connais bien en plus, parce que c'est rapide là, c'est cool. Ouais, franchement, c'est carré. Toutes les morts instantanées, on va pouvoir les jouer là-bas. Bonne sera seul problème, c'est les sans-tête. les sans-tête en soi, c'est pas trop un souci, parce que vu que du coup, il y a la ligne droite. Non, mais la ligne droite aux clés morts, ils ont le temps de perdre leur tête. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, le problème, c'est ceux qui vont manquer dans le pack. Genre, il t'en reste deux ou trois dans le pack que tu les as pas tués. Ah, ça peut être compliqué. Bon, en soi, c'est une putain d'idée. Vas-y go est mal, hein. Je pense que c'est mieux parce que même les en fait les tuer devant le piège tout le temps tout le temps tout le temps Ah c'est risqué C'est risqué, risqué. en soi c'est carré Ah, ah ouais, il en reste un, reste un ou deux On Allez, tu, les, tu les tues là Ouais bon, c'est fini Quoi Ah non c'est pas fini Ah ouais, non non c'est pas super attends On va de la commencer Go Je sais ça qui vient Vas-y ah c'est carré, carré ouais. de ouf Ah du coup toutes les instas on va pouvoir les jouer là bas, ça va leur faire mal au cul Ah bah c'est fini What Bah attends Après je suis pas sûr qu'on vient de la commencer quand même Ah bah dans ma tête On a fait 3-4 packs avant de... Ah mais dis toi j'ai gardé mon trépas hein Ouais moi ah, pour... oh, vraiment rapide hein Après je sais pas. Je me suis fait doser, on a fait 3-4 packs au moins Ouais c'est bon, vrai. Là par contre on est... A... Là on voit. Là je vais avoir un spawn de mort. Ouais c'est sûr. Je vais bien te laisser paquer. <coughs> ah là, bon, on, va faire un... bon, on va, va faire un... Ouais c'est rien on va faire un piège traditionnel. Ok ouais bah oui on a pas le timing de toute façon. Ouais. Vas-y je te, juste... te laisse aller t'as tout. Ouais c'est ça. je, vais je vais te tire les langues juste Yes. Vas-y bah... Vas-y active si tu peux. Vas-y. Ça on verra à partir de ce pack là. Ouais. <coughs> Parce que là, de base, ouais, de base là, je devrais tirer au marque 2 ici, là. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Sauf que déjà, 2-1, <rire> c'est chaud. Je prends des morts de ouf. 2-2, euh, de genre au niveau du timing, des fois on se retrouve avec le piège activé. Euh, le piège qu'on peut activer, du coup on l'active alors qu'on a une quinzaine de zombies au cul. Et franchement, on perd du temps plus qu'autre chose. Et là, franchement, c'est carré. En plus, la limite, franchement, plus le spawn il va s'accélérer, plus je vais avoir direct tout le pack. Là bah en fait oui. on peut y aller hein. Bah attends je te laisse, ouais ouais tu vois C'est juste un petit dernier là On peut aller Lui en gros il va fermer les fenêtres pour éviter qu'on ait un spawn euh... Enfin qu'on qu se fasse, dégon... qu se fasse euh, gonfler par le spawn Là moi, je me... on se met tous les deux au spawn contrôle du coup Oh, <rire> oh non T'as oh, bon. plus de bouclier vieux, t'as plus de bouclier Ok Allez nice, on dégage ah ça y est commence à être à être musclateur les zombies <rire> ah j'ai tiré pas mal de balles ah bah ouais Bah du coup euh, ouais franchement là c'est franchement c'est nickel on perd euh, franchement on, on perd pas trop de temps bon on en perd un peu parce qu'au au final à la place de tuer fais gaffe t'as plus beaucoup gros ouais, moi j'ai vu à, à la place de tuer en continue on tue pack par pack mais euh. Bah, pff, je non, pense non, on non, non c'est pareil, hein, vieux! C'est pareil, hein! Parce que là, normalement, si on continue, mais ouais! Et là, tu veux continuer, ça commence à plus être possible, hein! Déjà, 2-1, ils sont trop solides! Ouais, c'est vrai, c'est vrai! Vas-y, go! Fais gaffe, un hein, rapide! Bien joué! Faut enfin, que t'ailles reprendre un boubou fais gaffe! Ouais, toi, ouais, hein. ouais, je vais, je vais prendre! Je vais tâcher de prendre! Faudrait que j'arrive à les défoncer direct! Ouais, c'est ça! Vas-y, je Vas les tempo, va direct! Donne-les-moi! T'as pas pris, t'as pas pris. Oh, ah ouais, bien bah ouais. vu. Putain, Super. bon bah on s'en fout, au pire on les emmène dans le piège. Si ouais. À un ah, on va voir, hein, le temps de la manche là, j'ai regardé, on était à 6 minutes. Euh, à 6 minutes 30. Euh. On ouais. <rire> Après, le seul truc, c'est que là, tu vois, à la place de tuer des zombies qui peuvent peut-être potentiellement respawn de l'autre côté et qui se refassent tuer par le piège, on ouais. les restes là, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, j'ai déjà pensé, genre, ceux que je tue là, regarde au final, le temps qu'ils respawn, ils ont pas le temps de retourner dans le piège. Bah, ouais, pas tout, ouais, c'est sûr. C'est les premiers que je vais rebuter. Les premiers que je vais buter, ouais, ils vont peut-être repasser dedans, mais. C'est un rapide. Bah, mais... c'est nickel en fait, t'arrives à le reprendre à chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Bon, C'est ah, bien. Ah mais en vrai même tu vois si on reste deux t'as pas besoin de tirer en vrai je pense. On s'en fout en vrai. Ça change pas grand chose. C'est archi safe par contre. Hein. Ouais je suis moyen sûr que ce soit safe <rire> Parce qu'il suffit par contre que je les dose et que je me fasse rouler dessus. Ouais, oui bah oui. Bah ouais mais en soi je suis au point de contrôle. Oh, Regarde comme tout à l'heure. On l'a ouais. fait. Au final j'avais juste à venir ici, faire le mi-tour, revenir. Ouais c'est vrai. Parce que j'ai tout. Il a rien qui arrive en face de moi. En vrai c'est pas mal. Ouais, vrai. Même au niveau des morts là regarde je suis pas encore mort. Parce que bah là au final je serai avec une MP5 je suis pas en train de tirer comme un débile au Mark 2. Bah en plus ouais ouais c'est clair. Ah franchement non c'est bien. Je suis content. On ouais, bien trouvé. Pour une fois que quelqu'un y trouve une strat. Ouais <rire> bah, c'est pas... vas go. Ouais je sais pas. C'est juste le spawn de contrôle. Mais tu sais que tu m'as parlé ça, moi je connaissais pas. Hein. Ah moi c'est quoi ils m'avaient montré le spawn de contrôle après je crois que bon je ça, le là, connaissais mais... T'as exploité je Bon par contre elle lâché des bonus là pour les voilà nickel Pour la jouer Par contre j'ai pas beaucoup de balles putain ça c'est un bon merde Chien Loss Ah je vais... Tempo mes balles Vas-y Ah des muns devant Viens ça Ouais Ah j'ai plus de mun non plus Je suis au laser en hein, bas des couilles Ah mais tiens Viens là Ah ouais t'as oublié Fais gaffe. C'est bon J'ai la bombe go. sur moi Bah prends la bombe tu veux Ouais ah ouais Par contre du coup j'ai avancé vieux donc euh, ça va être la merde ah. je pense Ok ok J'ai essayé Ils m'ont bloqué donc euh... Oh c'est bon en vrai ça devrait le faire Je vais en rapide devant Je suis Fais gaffe en a encore un, hein. il oh, y en a pas mal fait gaffe. Wow. Bien, joué. Ça part, bien joué Bien joué bien joué Je suis à côté de toi On fait un tour ensemble là Ouais, vas-y active Bien joué J'ai pris un shot mais ça va Ouais, ouais j'ai <rire> Nickel, good timing Combien de morts, hein je sais pas un paquet Ah 26 tu vois <rire> ça, ça avance Même moi j'ai pire, en vrai Les morts aussi ça avance voilà, bon, bah, vous savez quoi, la vidéo se terminera euh, sur la fin de la manche, je pense. J'en profite pour préciser que voilà, euh, les petits défis de Spartiate en ce moment. Donc en mode, euh, ceux qui veulent tenter euh, bah, des petits défis avec euh, un petit cash prize. Bah, j'ai 10 balles à gagner là pour l'instant, mais la semaine prochaine ça passe à 20 balles. Oh, fais gaffe. Ok. C'est bon, j'ai rien à toi, en Nickel ça. 20 balles à ah, alors, la semaine là. prochaine, ça sera tous les vendredis. les défis, c'est quoi C'est un défi, t'as une semaine pour le faire, c'est ça Ouais. Ok. Ah, mais je te jure, la boîte, faudrait. Je vais, je vais mettre un barreau à la boîte. Parce ouais que eux ouais ouais. qui viennent te ouais. là, c'est ouais. ceux de la boîte, hein. Ouais, ouais, je sais. Y'a <rire> les zombies qui font le vieux bug à passer à travers la fenêtre là, n'importe quoi. J'en profite pour préciser aussi que Swan c'est un pd <rire> Et que... Euh... Ah j'en ai 4 que... je vais passer. Il, ch il cherche un mec sérieux Il cherche un mec sérieux J'en ai un sur moi, rapide Ramène Non, bon tant ah, non. Pas le temps Ouais c'est pas grave Allez je fais le tempo, tranquille Nickel, bien ce pack Viens là toi T'as raison de le dire Ah je sais, j'ai raison Ah il cherche quelqu'un, il en a marre en fait Swan Bah de pas, de pas trouver quelqu'un de sérieux Ah ils sont tous pas sérieux, c'est... Un coup de kéquette par-ci, coup de kéquette par-là Mais Swan il veut du, il veut du concret quoi il a besoin d'un mec, euh, mec me qui l'épaule dans la vie Ouais c'est ça Il a besoin de ce, son petit mec ah, C'est ça Un mec mais surtout euh, sérieux Un mec franc, sérieux Un homme de confiance C'est ça ah, J'aime bien quand même, je suis moi <rire> Vas-y go Ouais j'ai mis 4 barreaux je suis gabé On devrait faire ça plus souvent non, plus tempo, en soi Plus on tempo, mieux c'est je pense Pas forcément, Ouais oui ouais oui et non En soi je préfère me barrer avant d'être dans la merde moi <rire> Ouais non mais c'est sûr Tant qu'on a le spawn control c'est bon hein. Tant qu'ils sont ouais, tous là ça. on s'en bat les couilles C'est ça Mais plus on tempo plus y aura peut-être un ou deux zombies plus qui vont crever de dans le piège je sais pas. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le temps qu'on arrive, parce c'est fini, fini, hein. fini. Soit c'est fini, soit il y a eu un méchant respawn de l'autre côté. Ouais, oh, il y a eu ouais, un méchant respawn de l'autre côté. Très bien. Ça, c'est la tempo, ça. Ouais, <rire> ah, du coup, ça se trouve, euh, ouais, on est bien. Ah c'est possible. Y'en a qui arrive là Ouais, y'en a ouais, un du ouais. Vas-y, go. Okay. Ouais, c'est bien là. Le truc qui me fait peur, c'est la putain de boîte. Ouais, bah ouais. Mais pas de barreau à la boîte. <rire> tu vas mettre un barreau dedans la boîte. <rire> y'a un en haut, deux lents. Quoi, c'est vrai Ouais, ouais, ouais. Oh, attends. ouais ah, on les torpille les est manches. Là, franchement, bah du coup, ouais, là, toutes les 50, on va les torpille Tiens, toi, bah, tu vas bah, ouais. rester dedans là. <rire> Vas-y, je te tiens dessus. Bon bah du coup euh, fin de la vidéo. Bravo Jawad pour avoir trouvé cette uh, strat. strat ah là no là, power. Merci. Je pense qu'elle que est... En soi elle <rire> est même euh, en soi je pense qu'elle est même faisable. Ouais non elle doit être faisable en run mais bon. Bah ouais, ça sert à rien. En run ça sert à rien. T'as la au bleu c'est. T'es devant et oh. tout ça sert à rien. Mm. Ouais je pense pas. Je pense pas que ça soit forcément utile en. En normal. Une <rire> no power c'est bien. ouais Du coup on a mis. On a mis, on a mis, on a mis... Ah je sais pas, tu sais quoi, je vais aller voir. Bon bah ouais, en oui. tout cas, euh, bonne euh, voilà, continuation <rire> à tous, hein. au revoir YouTube et, et, et, et bonjour Twitch là, on est en live direct bon, sur Twitch. <rire> bon allez, à plus tard, ciao. Ciao.